Hey ma brickie, restez, Quand avec Corre, un mais il Mais il y a un peu de temps. Valise le tu as perdu mais tu as perdu le vœu, tu as tu as perdu le vœu, pulvi Biche que basta gourage va beza il se retracer minon est... Retir Michel, rotire de repinga qui piluda, Ugh. pinga qui piluda, Battu les tigis sous Och, bières. nefta. quel pilou d'Alani wit is on the base avistales ko à bihe gun bete bihe minutier bliki roskafe tozidou la mar Il tout à Walter. Turcon, choutiguin, s'il dit, plaît, c'est le route de la birre de la birre de la birre de la birre de la va de de la birre de la bamel patam la T'as nous, tout balemoy, aluboy, barroi, perroy, à